1, 2, 1, 2, 3, 4, le soleil vient de se lever, le confinement est tout juste reporté, nous on est content de retrouver l'ami GLG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 Allez, comme à chaque début de Gétude, <rire> ben, ouais, par exemple, comme à chaque début de on commence à des dédicaces à nos tipeurs. La seule émission qui fonctionne au café, plus on a de café, plus on a d'émissions. Pour l'instant, on avait assez de café pour avoir deux émissions par semaine au mois de janvier peut-être que si on a encore un peu plus de café peut-être qu'on pourrait avoir trois émissions on remercie denis sébastien sébastien d'abosman et jaune d'oeuf qui sont nos derniers tipeurs on remercie également ceux qui sont présents sur twitch puisque je vous rappelle cette émission est enregistrée et diffusée en live sur twitch je fais l'enregistrement en local et après on la met sur youtube -à dire qu'il a beaucoup de trucs qui sont faits sur twitch notamment le déballage d'hier on a passé un bon moment le live du mercredi et certainement euh, le petit live du samedi aussi on verra voilà mais ça vous les voyez que sur Twitch. Tout, tout n'est pas rediffusé sur GLG Vidéo, ce qui te motivera peut-être à aller t'inscrire ou à moins euh, me follower gratuitement, bien évidemment, sur Twitch. Spécial cas donc merci encore une fois à nos tipeurs. La liste est de son, encore une fois, cito, si toi tu t'aimerais bien qu'il y ait trois émissions par semaine au mois de janvier. Par exemple, lundi, mercredi, vendredi, ça serait bien de faire un petit mercredi une petite... Euh une petite revue blabla qui était qui tout. Allez, merci également à tous ceux qui mettent un pouce en l'air pour soutenir l'émission, ça fait plaisir ça permet de soutenir un peu l'aventure, ça coûte rien et ça peut rapporter gros. Bonjour également à Cornique Oula, oh bah dis donc bonsoir, bonjour, il est très tôt hein, pour les l'enregistrement, il fait très très tôt parce que elle est diffusée également très tôt. Merci également à tous ceux qui mettent un pouce en l'air et euh, voilà sur YouTube et puis bah, merci à tous ceux qui passent me voir sur Twitch à cette heure très très très peut-être même trop. <rire> Matinale. Bon, allez, on commence tout de suite un peu avec les news, puisqu'on n'est pas là pour déconner. Si, un peu quand même, oui, bon, un peu quand même, voilà. Bon allez, le geek.tv, ma vie, mon œuvre et ma youtubeographie. donc on recommence le rythme un petit peu de publication, c'est-à-dire toutes les vidéos sur lesquelles je tombe sur YouTube que je trouve vachement bien, je vous les mets également sur le geek.tv. Il y avait la vidéo de Greg et que j'ai découvert, Alors, c'est un Greg donc forcément c'est bien, <rire> euh, la vidéo de Nestlé, de il y a pas mal de vidéos qui sont plutôt sympathiques, donc quand je les trouve bien, je vous les mets sur le geek.tv, alors pas tous les jours, j'ai hein. hein. Voilà. mais euh, je vous les poste comme ça, ça permet de rattraper un petit peu votre retard. Bien. Bon, allez, on parle un petit peu des news du jour. Les grands événements qui sont annoncés, pour 2022, ça sera le Xiaomi 12, Mui 13, le Pad 5 Pro et la Watch S1. Et encore plus, encore, bien non. Une des premières news, ça sera peut-être en fait euh, le le Xiaomi 12 qui pourrait avoir le nouveau capteur Sony. <rire> 4 heures pour toi. Je crois pour beaucoup. Il est 22 heures pour moi. Ah au Québec, ah hein, les amis euh, Tavarnac. C'est vrai qu'au Québec ça les arrange. en eu à la fin au, au Mexique aussi. Euh, il aimait bien. Ça s'arrangeait bien. Ça faisait le soir, le soir, le matin, euh, le soir au matin. Ça fait du bien. Bon, allez, va... cette, cette rime sera coupée au montage. Bon, allez, le le Xiaomi 12, parce ça s'appelle plus mi, et mi 12, parce que c'était nul. Xiaomi et mi 12 Les Xiaomi 12 aura donc apparemment la première euh, capteur imx 707, bien évidemment, nouvelle caméra Sony, un 50 millions de pixels qui est promis euh, et promu certainement. Euh, 50 millions de pixels qui fera des photos encore mieux que mieux et tout. Voilà, alors selon les jeunes, les il a déjà de quelques critiques positives en fait, voilà donc mieux que le 766. On aurait euh... non mieux que le 700. Je peux combien on aura le 766 nouveau? Bon, après avoir, mais ça risque d'être un peu le, le seul truc qu'on aurait, quoi. Un processeur de nouvelle génération, certainement sur la version Pro Max Ultra, mais après, voilà une nouvelle lentille et, et un nouveau processeur, mais surtout une nouvelle lentille. Mais bien évidemment pour le, la, de, la propulser à un nouveau processeur. <rire> On parle également d'un Mi Pad 5 qui pourrait arriver le 28 décembre. Ça tombe bien, c'est aujourd'hui. Euh, bon, ça serait le, la même chose que vous avez. Hein, toujours pareil, ils sont toujours très très bien avec leur Snapdragon 870, encore une fois, hein, qui est un hein, 888 Lite, mais qui suffit à en mettre largement. Qui coûte un peu moins cher, qui est vachement bien. 860 pour la version de base, 870 pour la version euh, un peu plus chère. Je peux tomber ma bouteille d'eau. Si ça vous demande ce qui s'est passé, je ne mets pas du coup de pied dans le chat encore. Euh, on pourrait avoir avec une version avec beaucoup plus de mémoire et tout. C'est apparemment, je pense c'est vraiment une demande qui est assez récurrente. Hein, euh, dans ces iPad euh, Mi, non c'est Mi Pad Pro. Mi, Mi Pad, comment ils appellent ça Un Mi, Mi Pad Pro. Là, là c'est encore Mi, alors. Là c'est encore Xiaomi Mi, ou Xiaomi Pad Pro pas de 5 pro. Oh, c'est nul. Voilà. Bon. Après, je sais pas s'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont craqué pour ce, cette tablette. Je sais qu'en lancement, elle était vraiment pas chère. Hein. Elle était genre à 200 balles et tout. Donc, je sais pas combien d'entre vous ont craqué pour cette tablette qui avait l'air très, très bien. S'ils l'ont eu, reçu, qu'est-ce qu'ils en pensent? Qu'est-ce que donne Mui? Pour le coup, dites-moi en commentaire, ça peut être intéressant d'avoir un retour sur les utilisateurs comme ça. Hein, parce que j'ai même pas vu de review ni rien de, de bien, donc euh, ça va pas trop intéresser. En fait, pour rien vous gâcher, <rire> dites-moi, dites-moi, dites-moi, dites-moi, voilà, dites-moi tout. <rire> ne, ne, ne, ne mettez pas en commentaire tout si vous me dites euh, bah tout, voilà bon, revenons -en. donc là. C'est un peu les nouveautés qu'on attend un peu cette année. Bon, en, en bref, rien, rien, simplement des upgrades de ce qui existe déjà et des mises à jour et des petites évolutions. Bon, qui vont pas changer ta vie et qui vont pas changer la mienne, mais euh, voilà, l'important c'est la rose. Bon, le Huawei Matebook dès de... oh, 2022 vient d'arriver donc pour le coup en Chine, pas mal donc des écrans de 14-15 pouces. Ouais, si on veut. Euh, donc là, on arrive avec la nouvelle génération de processeurs iCore euh, i5 et tout. Bon, l'intérêt, c'est qu'ils ne sont pas excessivement chers. Et encore, hein, parce que bon, c'est vrai qu'on arrive quand même à un moment où... Malgré tout le mal qu'on peut dire de Apple, les nouveaux euh, MacBook M1 et tout ont, ont bien baissé hein, au niveau des tarifs et on a quand même des appareils qui sont ultra puissants, ultra performants. Alors après, de là à acheter un Huawei ou un Xiaomi, bah, il faut avoir soit besoin d'un Windows PC, euh, d'un PC Windows et éventuellement bah voilà un budget en dessous des 1000 balles bon là comme on a vu apparemment bon, on est quand même à 738 dollars hors taxe donc encore une fois vous avec la TVA et l'import en Europe ça fait pas des produits qui sont pas chers pas chers et je sais pas s'il y a encore un gros gros marché hein, sur les, les, les, les, les notebooks et euh, comme ça où il y a quand même bon bah, il, y a quand même, il y a quand même des grosses marques comme Samsung, Acer, Asus ils tombent bien en place, pour ceux qui ne veulent pas cher. il y a quand même Xiaomi, j'ai vu que Rimi en avait fait, il y a Huawei, enfin, bon, il y a quand même beaucoup de marques et tout, je suis pas convaincu que euh, qu'il y a encore euh, un gros, gros marché pour les, les laptops, euh, notebooks, machin et tout, mais encore une fois, je pense que vos, vos commentaires sont assez importants. Et bonjour à BT Dash. Qui vient, qui vient, qui vient, qui vient de nous rejoindre à cette heure très très matinale. Voilà. Bon, je vous rappelle sur AliExpress, il y a toujours les deals du jour, donc j'ai repris les deals du jour parce que alors il n'y a pas toujours des trucs bien, mais de temps en temps il y a des petites, euh, des petites promos pas mal. Là euh, aujourd'hui c'était la, la caméra, ça là, elle est pas mal aussi. Qu'est-ce que j'avais vu avant Bon à part le Julius string, ça, ça euh, non, ça, ça, ça, ça me Boudine et tout, c'est non je. <rire> Pas que moi, hein. toi aussi, hein, je sais. Bon, euh, revenons-en, <rire> ne pas mettre les strings de ta femme. Bon, sauf si ta femme a fait 120 kilos, là, facile, hein, tu rentres, je veux dire, euh, corat, <rire> non, borat, mais là, et tout, bon, revenons-en à nos trucs. Bon, les cha... la clé Xiaomi, ça, c'était pas mal, il y a des petites promos sympas de temps en temps, alors je vous les pose sur euh, le... le JT Geek et sur Skyphone et tout, euh... Ouais, petite basket, les les les, les, les nini, basket et tout, un hein, mi-bande 6, il wow, y a un truc. Oh, une petite porte pour le chat, comme c'est mieux, Je vous donnerai des nouvelles du chat, oh, des nouvelles incroyables. Rebondissement incroyable sur le chat. Je vous donnerai les... Après, je vous donnerai, je vous donnerai ça sur... Euh, je vous donnerai ça pas dans le JT du Wiggy, je vous donnerai ça sur, euh, sur Twitch à la fin de l'enregistrement. Vous serez obligé de savoir un peu. Bon, les magouilles. Je m'y remets tout doucement. Là, on a vachement calmé le truc au niveau des reviews. On en a parlé hier pendant le déballage. Si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez retrouver le replay disponible sur Twitch. Gratuitement, sans vous loguer, sans rien. Vous cliquez sur le lien dans la description. Vous mettez rien la vidéo, vous allez la voir. Donc, on parlait des vidéos et tout. Donc, il y a moins de reviews là. C'est moins le, moins le rush. Puis encore une fois, il va y avoir le mois de janvier, et après le mois de février, journée en chinois. Donc je reprends un peu mon blog Les Magouilles, je vous parlais de ben, changer les plaquettes de mon XADV hier, donc un vieux XADV de 2017, hein, pour les jaloux rageux, un vieux tu sais, 2017, première génération, sans l'antipatinage, sans les laits, tout, toi, ben voilà. Oh, il est trop vieux. Oh, 30 mille km en plus. Bouh, voilà. Bon. Mais l'impression, j'ai pas changer de plaquettes. Et... Euh, voilà, donc j'explique comment ça m'a coûté en Asie. C'est vraiment pas cher. C'est vraiment bien. Voilà. Je parlais des, des figurines euh, super-héros et tout. Moi, ça m'a fait marrer. Voilà, donc je vous les ai mis aussi. Et on parlait de la montre Smith et Wesson. Voilà. Oui. Parce qu'il y a une montre Smith et Wesson. Apparemment... Euh, alors je mets de la balle. Parce que c'est du... C'est du, re, du reconditionné normalement de, de revolver et tout, voilà, donc euh, je vous laisserai lire à l'article, vous allez voir c'est plutôt intéressant quand on arrive à débusquer l'entourloupe et le scooter Honda S07 dont on a parlé dans un dernier JT du Geek, bien évidemment euh, une troisième dose oui c'est je crois que c'est tous les six mois là ou tous les quatre mois je vais regarder un peu je regarder les news un peu ce matin pour savoir ce qu'ils avaient dit hier et moi ils n'ont juste rien dit non non non faites la fête faites comme si rien n'était mettez des masques c'est bon les masques maintenant ça protège mais euh, je sais pas ça sent le ça sent le caca cette histoire voilà <rires> bon, euh, Twitch, euh non, Tipeee, Tipeee, tipeee. <rire> 39 tipeurs, on est bien. 5 personnes sur Twitch, on est pas mal. 327 euros à côté ce mois-ci pour le financement du JT du Geek, c'est pas mal. Merci beaucoup encore une fois à tous les tipeurs et merci à tous ceux qui auront cette espèce de petit élan de Noël en disant moi aussi je fais un Tipeee ce mois-ci pour soutenir l'aventure et peut-être valider 3 émissions au mois de janvier. Ça pourrait être bien l'essayer. Qu'est-ce que vous pensez Voilà, ça pourrait être bien de. de, de, de d'améliorer la prononciation aussi. Mais bon, après, on peut pas tout financer. Hein. voilà Donc, je vous rappelle, vous, on peut se retrouver sur Twitch. On a lancé ça le mois dernier. Vous êtes quand même 164 followers, 32 abonnés. Je vous rappelle, vous pouvez même vous abonner. Si vous avez un abonnement euh, Amazon Prime, vous pouvez vous abonner gratuitement. Ça permet de soutenir l'aventure. Vous avez un badge que euh, rien que pour vous. Vous avez des emojis en plus et tout. Enfin, un truc incroyable. Je ne comprends pas que tu n'y sois pas déjà. <rire> Maître Yona voilà. Bon, déballage de la mystery box de samedi, c'était bien évidemment les t-shirts Uniqlo. On a fait un deal avec Jean, il a commandé des t-shirts pour moi, il nous a fait envoyer. Des t-shirts qu'on a trouvé sur l'internet en Asie, évidemment. Et bah, faut bien avouer que sur 5 ou 7 t-shirts, 5 ou 7 t-shirts faux. Hein, tout du faux. Alors bon, je vais les mettre quand même un peu parce que voilà, c'était un peu le deal et tout. Après, voilà, on a passé l'intérêt, encore une fois, du déballage. C'est de passer un bon moment, que ce soit aussi un déballage surprise pour vous, puisque vous n'avez aucune idée de ce qui vous attend, soit des t-shirts, des culottes, des chaussettes et des produits électroniques et ça fait l'occasion de faire un live par exemple sur Twitch bah, tous les samedis à 10h du matin je vous rappelle pour ceux qui aiment les lives on fera un live demain, mercredi à 16h du PM hein. <rire> à 16h du matin voilà, 16h, euh, on fera un live, comme ça, un live libre-antenne, je répondrai à vos questions, vos commentaires, et tout. on parlera du chat, des revues, éventuellement on parlera peut-être de, des, des articles et magouilles, on verra de quoi, on a toujours, il euh, y a toujours plein de gens très sympathiques, et on passe toujours un très bon moment, parce que vous êtes très, euh, très dynamique, sarcastique et humoristique, voyez, oui, voyez, oui. bon, les codes promo du 29 au 30, ça je les ai fait. je vous mets euh, ma sélection des meilleurs codes promo, tout comme ça, voilà, pour ceux qui ne voudraient pas aller sur le site pour aller directement sur euh, JT Geek, ça fait plaisir. Hier, on testait l'enceinte studio, euh, de la Transmart Studio, une petite enceinte bon, qui vaut quand même 80 balles, hein, malgré tout. Une enceinte qui était pas mal, alors un hein, mec qui me dit « Ouais, on entend bien le 10 bat machin bah, ». Je suis désolé, mais moi sur la mienne, euh, j'ai mis le son, vous voyez bien, activé, pas activé, euh, <rire> c'était flat. Hein. <rire> Donc après, hop, je change d'oreille, la mienne, ah, la tienne, elle est incroyable, mais moi, la mienne, euh, elle était bien, mais bon, elle n'était pas, pas ouf. Le son était très bon, une fois un bon dynamique, mais par rapport aux enceintes, enfin, moi moi j'ai un point de comparaison par rapport à d'autres enceintes. Alors, je vais pas vous parler de la Sony ni de la De mais si on prend les enceintes qu'on avait testé pour AliExpress en live, là, les petites enceintes qu'on avait testé, franchement, elles envoyaient du steak. Celle-là, elle est pas mal, après les mecs, problème c'est que souvent les mecs qui viennent un peu me, essayer de me défoncer, vous n'avez pas de point de comparaison c'est à dire que vous l'avez acheté 80 balles, pour vous c'est la meilleure du monde tant mieux, mais moi j'ai un point de comparaison avec d'autres enceintes qu'on avait fait et tout et elle était bien, très bonne qualité et tout mais c'est pas l'enceinte qui me oh elle était incroyable, les autres sur l'écée pour Aliexpress c'était quand même vachement plus démoniaque, hein vachement plus dynamique, un meilleur son et tout, alors peut-être que ça vient de jouer à Kim Ruth, qui s'est un peu ramolli mais euh, je ne pense pas donc ça c'est l'enceinte d'hier. Euh, hier, on a fait donc du coup un, une mystery box qui était bah, alors c'était le, le déballage de le, la nouvelle enceinte e -Mood qui sera en vidéo la semaine prochaine. Le but encore une fois de ces déballages c'est de faire un, un live avec vous pendant au moins une heure, donc sur Twitch, entre 10h et 11h, de parler de tout, de rien, de mixer au milieu de tout ça avec un petit déballage d'un produit dont vous, vous n'avez aucune idée ce que c'est, et de découvrir un peu en avance les reviews qui arriveront plus tard. Ce qui peut être pas mal pour certaines exclusivités, ou quand il y a des embargos, par exemple, quand on aura euh, le Doogie, alors ça, je sais pas, mais par exemple, euh, le Nubia Red Magic euh, 7, des produits qu'on reçoit avant tout le monde, la tablette qu'on a reçue, là, la Aldo Cube, là, sous Windows et tout... Euh... Donc euh, on reçoit les produits en avance, on les déballe, vous les voyez, en sachant qu'il y a un embargo et qu'on ne peut pas, en théorie, vous les montrer, ou les tester avant la date qui est fixée euh, par l'opérateur. Oui, je sais, je suis comme ça, je fais mon petit côté. Euh, bon voilà, on a fait un live et tout, donc on parle de tout, de rien et on passe toujours un très bon moment, ça permet de passer vraiment une, une heure très agréable. On parlera de la vidéo du jour, les U-Green iTunes e X6. Et bien là par contre, là vous pouvez y aller. Là, les X5 étaient déjà très très bien. Les X6 ont plus de micros, ont euh, euh, réduction de bruit ANC et tout. Mode tactile très très sympa. Alors j'ai oublié de publier la vidéo, donc je la publierai là après l'enregistrement du. Euh du JT, mais voilà, c'est la petite review du jour et là par contre c'est pas mal, et elle m'a donné un gros il y a une grosse promo sur Amazon plus un petit code promo de 5 euros. ça fait un petit tarif qui est assez sympathique pour des écouteurs qui sont très très bien, mais encore une fois la review elle est honnête, ça veut dire que je vous dis ce que j'aime bien mais je vous dis ce que j'aime pas, le côté tactile et tout ça, ça m'a gonflé un peu tu vois donc voilà, après le but c'est d'être assez objectif sur la review ce qui n'empêche pas que beaucoup font dessus mais au moins vous les achetez en connaissance de cause quand vous faites votre besoin en vie moyenne vous savez un petit peu ce que vous achetez pour combien voilà donc la revue de la semaine prochaine ce sera bien avant la petite enceinte imu non le petit enceinte la petite caméra ip imu à 34 euros 63 ttc euh, voilà qui est ici euh, genre comme j'ai celle de dehors j'ai le même logiciel ça sera bien et après c'est tout Bref, <rire> c'est tout, on a eu pour ceux qui étaient là pendant la vie, on a eu des retours de la espèce de webcam haute qualité DSLR là, elle m'a renvoyé, un bio, excusez -nous. elle me dit excusez-nous elle m'a renvoyé le même con un, le contrat mais ils ont tout enlevé, tout était comme je voulais Alors après je lui ai re-répondu en disant allez vous faire foutre avec vos contrats on fait pas de contrat, on fait des reviews, je fais une facture mais on fait pas de contrat, de machin, de clause de trucs et voilà, donc on attendra la réponse, c'est pas encore perdu parce qu'elle est revenue vraiment en disant, ah, excusez-moi euh, j'ai peut-être peut un peu trop de conditions <rire> peut-être un peu trop ouais, voilà. mais ça encore une vous, vous aurez tout l'histoire si vous regardez bah, le, le live Twitch d'hier. Ouais, le, le live Twitch marche pas mal en fait. Hein. On a quand même fait 100. Alors ça si vous dire, c'est pas beaucoup. On a quand même fait 125 vues sur le live Twitch d'hier. C'est pas mal. Encore une fois, euh, je, suis, ouais, je suis là. 125, 158. Il y a des formats qui marchent un petit peu. Et moi personnellement, ça me fait beaucoup le plaisir. oui C'est mon petit côté euh, ancien euh, mari de femme de l'est. Ouais, c'était bon. Bon, allez, le guide.tv, ma vie, mon œuvre Non, c'est pas ça du tout. Instagram. Instagram, pic et pic et collégramme, et bourré, bourré la madame. Voilà. Bon, on retrouve le, les articles là, le, la vidéo d'un café. Alors, vous êtes nombreux sur Pataya, de, de gens qui sont sur Pataya, m'avoir écrit, en me disant « Ah, mais c'est où ?»« de, fait, fait, fait, fait. Ah, il euh, y en a où, c'est euh, la politesse, c'est euh, « fait péter l'adresse !» voilà Bonjour, salut, ça va, truc, tu pourrais m'envoyer l'adresse Non, même pas l'adresse. Voilà. Et puis un autre qui me dit qu'il aimait bien et tout. Voilà. Donc ça fait plaisir. Hier, quand je suis allé également chez Honda Big win il y avait le, les mini-motos. Alors ça s'appelle les Honda Monkey. Des toute petites motos. En fait, ça ressemble un peu à ceux qu'auront connu un pas trop le Dax, plutôt un chapis. <rire> non, putain, non, pas trop le chapitre c'est plutôt le Dax. Je sais plus si c'est lequel. Non parce que le Dax, il est 70 cm 3 C'est plutôt un Dax. Voilà, pour ceux qui auront connu, mais c'était un Dax à Milan, quoi, tu vois. Et c'était des petits trucs 70 cm3, puis il y avait le chapitre en 50, c'était horrible, quoi. Et ben là, c'est le même style, c'est fait mini-moto, mais là c'est des 125. Ouais, monsieur. voilà. Et il y en avait une, euh. Hot oh, Wheel voilà, donc il y avait le petit étagère et tout, donc j'ai trouvé ça très rigolo, parce que c'était au Wheels, et il y en avait toute une fournée comme ça, là, ils en avaient plein, plein, alors, c'est Honda Big Bike, ils en ont eu une moto de compète, de course à 1 million de baht, c'est, euh, genre, euh, 27 000 euros, mais ils ont des petites euh, motos comme ça, maintenant, 125, 100 000 quand même, hein, euh, 2700 euros, quand même, hein, oh, je sais pas si c'est cher, pas cher, je trouve ça très mignon, après, bon, c'est tape euh, c'est 125 et tout, mais... Par rapport, moi j'avais une MSX au début, une espèce de mini-moto, j'ai trouvé ça très très sympathique, et je me suis dit, ça valait le coup quand même que je vous fasse une petite photo pour mettre Instagram. Comme ça, il ne reste plus qu'à me suivre, pour toi aussi découvrir des photos incroyables. J'essaie, je vais essayer tous les jours de vous mettre au moins des photos de tout, de rien, euh, besoin de rien, envie de toi, et des stories, bien évidemment. Euh, bien évidemment. Bon, je vous rappelle, pour ceux qui n'arrivent euh, qui plus à me voir, il oh, y en a beaucoup, hein. Mais ils viennent quand même, hein. Mais ils se chantent quand même. Ils disent, ah, mais quand même, euh, voilà, quoi. Le problème, est tout seul à faire ça, à Pépère. Hein. Ce contenu comme ça, comme ça, euh, fait par moi. Voilà. Vous pouvez quand même écouter un podcast. Comme ça, vous n'avez pas besoin de voir ma gueule, mais vous entendez toujours ma voix. Après, si c'est le problèmes de voix, là, malheureusement, juste regarder la vidéo, c'est chiant. Oui, d'accord. à moins que je fasse les lentes dessines, c'est. Voilà. Je suis sur Witcher. Maintenant. Vous pouvez m'écouter un podcast sur Sand. Je le fais super bien. Je sais, ouais, il y en a qui se disent, mais quel talent Alors beaucoup remettent en cause mes talents de chanteur. Hein. Alors beaucoup se demandent comment ça se fait que j'ai pas été encore produit. Puis du coup, se disent « ah, quand même, la carrière de chanteur et tout. Il faut tenter, les mecs. Hein. Il faut vivre de sa passion. Il faut faire ce qu'on aime. <rire> bon, pas toujours. Bon, vous pouvez m'écouter en podcast sur SoundCloud, sur Podcast 10 vous pouvez récupérer le flux dans la description. Vous pouvez m'écouter également sur euh, Spotify, Apple et Amazon, ils ont leur système de podcast aussi. Et on finira cette émission avec, bien les films et séries télé de la semaine. Alors, j'ai fini hier The Witcher saison 2. Et je suis désolé, mais c'était naze. Les deux premiers épisodes de Witcher, saison 2, étaient incroyables. La saison commence, le premier épisode, trop bien. Le deuxième épisode, c'est de la balle. Je te dis, putain, mais ah, cette saison, elle est incroyable. Et après, c'est de la merde après je suis désolé, alors moi je connais ni le manga ni le jeu, ni rien voilà je suis un pauvre techno comme tout le monde j'ai Netflix, je regarde et je découvre j'ai trouvé ça long des intrigues à la mort moelleux, des rebondissements qui n'en sont pas des dialogues qui traînaient en longueur et une espèce de petite connasse là, blondasse là boucle d'or ah, ah non, non, non, c'était nul, désolé, j'ai jusqu'à la fin, après de mon avis personnel, encore une fois, de frustré et pervers, euh, j'ai pas kiffé du tout quoi, tu sais, autant la saison 1 était bien passée, là franchement je me suis fait chier, c'était long, il y avait quelques scènes badass, d'accord, avec lui et tout, parce que c'est quand même Superman en blond, il a tout pour lui, c'est Superman en blond, <rire> avec des longs cheveux et tout, Voilà, et des yeux et des yeux jaunes, voilà, bon, j'ai vraiment, euh, voilà, vraiment pas kiffé, j'ai vraiment pas kiffé, j'ai vraiment passé un, un très très mauvais moment, et j'ai regardais jusqu'à la fin, je me suis dit, putain, quand même, c'était bien la merde, petit cliffhanger à la toute fin, quand même, pour dire, ah, il y a une saison 3, mais alors c'est vraiment, euh, non, c'est vraiment non, voilà. Bon, le film que je vous conseillerais, c'est donc l'outlookup look-up Look sur Netflix. Nouvelle grosse production de Netflix, encore une fois, où ils ont pris pas mal de guests. c'est Leonardo DiCaprio, Hunger Game et tout. Enfin, le casting est quand même très très bon. Euh, euh, pas mal de têtes d'affiche et tout. Et le film, bon malgré ses 2h20, est quand même plutôt sympathique puisque c'est enfin un film américain qui appuie là où ça fait mal. Euh, attends, je regarde... Trois mois maintenant, trois mois maintenant pour les, 3 mois maintenant, toutes les. toutes les doses, tous les trois mois ouais, tchueux, vaillon, ouais, Ouais, en gros, comme en suppos. En suppos bientôt. Hop, un petit suppos tous les trois mois. Donc, c'est enfin un film américain qui a pu ou ça fait mal. C'est là où les films coréens avaient été très très forts avec, euh, un, euh, avec Squid Game et le dernier avec les monstres et tout, c'est que ça montrait ça surtout bien la réaction des gens en disant mais les gens, oui c'est vrai, les gens sont des aboutis et réagiraient comme ça. Je veux dire, tu leur mets, euh, je sais pas, euh, tu sais, tu prends un cas comme ça, tu dis, imaginons, il y a une espèce de pandémie, les gens vont se battre pour un rouleau de PQ, tu vois tu dis, tu dis ah mais non, mais Netflix, faut arrêter quand même, ça marchera jamais. Mais si, si, si, si, si. tu vois, tu dis vraiment, il y a un niveau, quand c'est la crise ou quand il y a un truc comme ça, les gens pètent complètement un, peu, un boulon. Et là, en fait, voilà, enfin un film américain qui met en exorde en disant, voilà, il trouve, alors le, le, le simnosis et il trouve une comète qui va défoncer la Terre et tout, il décide d'alerter euh, la présidence et l'opinion et tout, et ça part complètement en couille. Mais vraiment, c'est vraiment bien, parce que c'est exactement ça, les shows, la télé, euh, c'est tellement bien retranscrit et tout. Et franchement c'est vraiment un film que je vous conseille on a passé un très très bon moment jusqu'à la toute toute fin parce qu'il y a une grosse scène après à la fin euh, on croit que c'est fini mais bon on voyait bien que sur le timer il restait pas mal de temps pas trop trop mal avec l'espèce le, de delon musk euh, steve job là entre les deux et tout c'est moi j'ai trouvé je crois que c'est un bon film c'est pas mal euh, et après je continuerai la série dont je vous parle après et après je crois qu'il me reste si aussi à regarder euh, en mode coréen bon en truc coréen je vous conseillerais aussi d'après les conseils parce que je vous rappelle j'ai un groupe line euh, si vous me suivez sur line vous tapez greg le geek sur line vous allez arriver à me trouver euh, un conseil je crois c'est michael qui a dit oui là, je conseille vincenzo sur netflix l'histoire d'un enfant coréen qui a été adopté à sa... quand il était bébé en fait, hein, par des Italiens surtout par la mafia italienne, il est devenu l'avocat de la mafia italienne euh, Voilà, donc il les défend pas mal et après il retourne en Corée pour une raison que vous découvrirez pendant la série en mode je suis quand même un peu le fils de la mafia en Italie en parlant un peu italien et tout mais tout ça en version coréenne un peu loufoque et tout mais euh, ça se regarde vachement bien ils sont très attachants très attrayants c'est assez loufoque quand même tout mais lui il est assez badass des fois mais des fois il est assez tocard quand même euh, en mode coréen tu hein, sais pas, je pas crois que c'est l'épisode 3 il se tape le genou tu sais dans un truc ah tu pas... voilà c'est quand même assez tr... c'est quand même très très coréen mais il y a même le petit côté badass où il vient d'Italie, et tout, voilà, tu sais, euh, l'Européen, il connaît un peu la mafia et tout. C'est pas mal. Alors, le seul problème qu'on pourrait trouver à cette série, et avantage peut-être, c'est que la saison 1 fait 20 épisodes. <rire> Tiens-moi, j'ai regardé ça. Et que chaque épisode fait entre 1h20 et 1h30. Wow! Ça veut dire que moi, les épisodes, je les mange en deux fois quasiment. Tu sais, je me fais un petit, comme ça, en mangeant ou en regardant, je fais un petit épisode. Et là, hier soir, j'ai fini The Witcher et j'ai fini l'épisode, l'épisode 3 qui me restait. L'épisode 3 finit un peu quand même en mode mini-saison. On voit même à la fin au niveau du générique, on voit que le troisième épisode finit et on a l'impression de tourner un peu un chapitre. Tu vois, comme c'était issu d'un livre ou quoi. Où on a vraiment l'impression de finir un chapitre euh, d un, d un, du livre. Avec une espèce de pseudo fin, quand même, malgré tout, un hein, générique et euh, comme ça, pour attaquer un épisode 4. Enfin bon, il y en a 20. Alors c'est pas mal, c'est que si vous accrochez bien, ça permet enfin d'avoir quelque chose. Tu vois, il y a des choses que j'ai commencé comme Lucifer, et que j'ai pas continué. Il y a pas mal de séries comme ça que tu commences, tu dis ouais, bof, là c'est bien, ça permet de regarder de temps en temps et, et c'est assez sympathique. C'est vraiment une série que je vous conseillerais de commencer. Je ne sais pas si vous avez commencé Silencie, euh, si enfin, je ne sais pas si c'est déjà disponible ou pas. Il me semble que oui. Euh, avec beaucoup d'acteurs qui viennent de Squid Game. Alors ce qui est étonnant c'est quand tu les regardes en anglais euh, sous-titré français, parce que cette série n'est que disponible en anglais sous-titré français, euh, ou en coréen sous-titré euh, français, ou en thaïlandais sous-titré français pour le mien et tout, euh, c'est toutes les mêmes voix, c'est toutes les mêmes voix anglaises, alors ils ont un accent très, on sent que c'est vraiment des Coréens qui parlent anglais, ce qui fait un très bon anglais, on est d'accord, mais on sent que c'est pas les Anglais natifs, tu vois, euh, c'est un peu forcé dans le, dans le dialogue et tout, il n'y a pas un accent de, de dingue et tout, donc c'est agréable aussi parce qu'on comprend pas mal ce qui... Qui disent même en anglais et tout en mettant les petits sous titres ça peut faire plaisir voilà et euh, ça sera tout pour ce petit jt du geek du 28 décembre voilà prochain jt du geek on se retrouve Vendredi Bah oui, vendredi, parce que vendredi, on sera le 31. Donc, comme ça. Et puis, voilà, après, au 31 au soir, jour de l'an. Bisous, bonne année. Euh, puisque l'année prochaine est aussi pire que celle-là. Euh, oui, bien sûr. Comme l'année dernière, on a dit pareil et c'était très bien. Voilà. Donc, <rire> on se retrouve demain sur Twitch à 16h pour le live. Et on se retrouve également vendredi matin, même heure, même endroit, sur euh, YouTube. Pour ceux qui sont sur Twitch, on se retrouve juste après. Je vous raconte la nouvelle histoire avec mon chat, ce qui a eu des rebondissements incroyables. Que ce chat qui est parti, qui est revenu, qui est reparti. Voilà, bon, je vous raconterai ça après. Euh, comme ça, je ne vais pas vous spoiler. Allez, merci de passer me voir sur YouTube. Si vous voulez voir la fin, vous pouvez voir sur Twitch. Euh, voilà, et sinon, bah, on se retrouve demain sur Twitch en live. Merci de passer me voir. Merci à tous ceux qui mettront un pouce en l'air. Merci à tous ceux qui mettront un commentaire. Forcément, je vous kiffe. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. Gardez le moral et surtout, restez ouverts. Rendez-vous demain, 16h. Twitch, le lien dans la description. Bye bye. Est-ce que j'aurai le temps de boire Peut-être.